Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 31 ans et je suis préparateur de commandes. Je suis préparateur de commandes spécialisé dans le frais. Donc moi, c'est tout ce qui est euh, produits laitiers, yaourts, fromage, on fait beaucoup de charcuterie. Alors concrètement, euh, soit on fait une commande sur euh, une palette ou sur un chariot en fonction du poids, nous Des fois, les commandes elles peuvent être de 100 kg jusqu'à 2 tonnes, ça dépend. En fait, où je travaille, c'est vrai que les conditions sont pas mal parce que moi, les horaires me plaisent. qu'en gros, on a une journée, on a des commandes à faire. Euh, bon, bah, si ça doit déborder, on déborde. On... Et puis, s'il y a moins, euh, on peut faire de l'avance pour le lendemain ou des fois, on part un peu plus tôt. Euh... Ça, là tu c'est que c'est pas mal. Nous, on fait une, jour... une journée continue, donc euh... c'est assez intensif, mais ça permet aussi de ne pas passer sa vie euh, au travail, entre guillemets, d'avoir du temps libre. Alors les qualités pour être préparateur de commande, c'est bah déjà être rigoureux. Pour bien monter ses palettes, euh, c'est une méthode en fait à avoir. Hein. Après, c'est une habitude, ça se fait facilement. Être bon en calcul mental, c'est un plus. Ouais, bah moi, je n'ai pas fait de formation, mais il existe une formation qu'on appelle le Cassès, que je passerai peut-être un jour. Euh, donc Ça permet d'avoir accès à une girafe, par exemple. Au lieu de pousser la palette avec un tire pal bah, en fait, on a une machine qui, qui la porte. Les évolutions possibles, ça va être être responsable d'équipe. Avoir à gérer un effectif, vérifier la qualité du travail fait par son effectif. Donc moi, avant, j'étais croupier sur Paris. Je cherchais un travail, un CDI, et j'ai eu cette opportunité-là. En fait, l'avantage de ce métier, déjà, c'est qu'on peut rentrer sans diplôme, sans formation. Donc, ça permet de se lancer. Et puis après, si on est compétent et qu'on a des possibilités d'évoluer, bah, let's go <rire>